Il faut arriver à... Euh, il faut que les partis et les syndicats, tous les partis en Europe, et, et les partis et les syndicats se battent ensemble pour des initiatives communes. Bon, il y a au niveau mondial et au niveau même européen, il y a la marche mondiale des femmes. Là, il va y avoir pas représenté ici. Il y a le, tous les cinq ans, il y a des initiatives sur le terrain principalement de la pauvreté et des violences prises par la marche mondiale et il va y avoir les 6 et 7 euh, juin prochains une initiative à Nantes, c'est une des initiatives qui va ponctuer ça. Il faudrait qu'il y ait des représentants Effectivement aussi, bon, on n'a pas l'impression que Syriza ou euh, que pour Syriza et Podemos soit aussi dans les priorités, et juste pour donner une illustration par rapport à Podemos. L'été dernier, moi j'étais à l'université d'été d'ensemble, et euh, alors qu'il y avait une volonté de, du gouvernement espagnol de remettre en question la loi sur l'avortement, ce qui signifie quand même un recul considérable. Le droit de ne pas reconnaître aux femmes le droit à l'avortement, c'est une façon de, de les enfermer dans la procréation. C'est une des conditions minimales pour que les femmes participent, ça ne résout pas tous les problèmes, à, à, à la vie active, etc. Bon, et ce qui s'est passé, là, ils n'ont pas dit un mot là-dessus, et la question leur a été posée par une camarade gentiment, je suis arrivé en retard, peut-être je n'ai pas entendu. Et le type s'est défilé en deux mots, il a dit je ne sais quoi. Ce n'est pas possible. On ne, ne construira pas d'alternative crédible, valable, etc., en faisant l'économie de ces cette... voilà.